Bonjour, je viens vous parler, je vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 27 septembre pour toute la semaine à partir du lundi 27 septembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel On va le faire en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous parler des planètes qui sont là, qui évoluent, qui nous concernent, qui nous influencent, sur lesquelles on a tous une résonance particulière, spécifique, propre, en fonction hein, de chacun, bien sûr. Et puis à la fin, je vous parlerai d'un truc tout à fait euh, euh, particulier, parce qu'actuellement, Vénus, l'amour, est en scorpion, et, et cette position influe euh, de manière tout à fait particulière, fait parfois surgir des, des choses de notre histoire, de notre vécu, et puis euh, chose que j'ai remarqué en clientèle. Ça revient plus d'une situation sur deux fait apparaître ce truc, des fantômes de, du passé qui reviennent viennent, et comment s'en libérer, prendre du recul J'aimerais vous raconter un ou deux trucs dans le domaine, vous me direz ce que vous en pensez. voilà euh, Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Allez, l'horoscope démarre lundi, il y, a plein, il y a plein de trucs intéressants cette semaine. Le, le soleil, condition solaire le plus gros morceau, hein, 98% de la surface du système solaire est occupé par lui, par l'astre solaire, donc il vous influence de façon centrale, majoritaire. Il démarre la semaine à 4 degrés du signe de la balance, premier décor, Bon anniversaire mes balances, c'est à vous, c'est votre tour, merci pour tous vos coucou pour mon anniversaire le 22 septembre c'est passé, euh, super adorable. Soleil balance. Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il veut, ce soleil Il apporte une énergie, une force, un positivisme, une... toute cet euh, état d'esprit qui va vers la lumière, qui va vers la fluidité relationnelle, parce que c'est en signe d'air. Donc, qui sont les gagnants Les gagnants, pour toute la semaine, vont être... J'aime bien faire les gagnants, j'aime bien, parce qu'on en a... enfin, pourrait trouver une autre terminologie, mais j'aime bien les gagnants. Donc, qui, à la pêche si on peut préférer euh, mes béliers, mes, non pas mes béliers, je vais en parler, mes balances, mes gémeaux, mes verseaux, et puis bien évidemment mes sagittaires et mes lions. Donc vous cinq, cet influx solaire, il est particulièrement porteur, il est heureux, il distille une dans, dans l'air une une coloration balance donc d'apaisement, de bienveillance, de souplesse, de douceur, de délicatesse, d'envie de, de trouver le point de concorde, comme j'aime à le dire. On, on est dans ces énergies là avec une sorte d'émanation de, de, sur le collectif, parce qu'une planète dans un signe va colorer, va donner une tendance, un courant. Après, on, on va dans ce sens de ce courant ou pas, en fonction de chacun. Mais vous cinq, c'est votre période. Voilà, c'est ça que je vous reteniez. Les gagnants, je vous les refais. Mes gémeaux, mes balances, mes versos, mes trois signes d'air, et ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, mes lions et mes sagittaires. Vous cinq, on y va. En parallèle de ça, il y a toujours Mercure. Mercure, la communication, attention, les balances et les, les, les cinq dont je viens de parler, il y a une série là. Mercure, la communication amorche une marche rétrograde à 25 degrés de la balance. Bon, il va y rester encore quelques, quelques jours. Euh, c'est jamais grave les marches rétrogrades, hein? jamais, faut pas polariser, c'est juste un, un léger ralentissement de toutes les logiques de communication, de toutes les situations qui ont besoin de mûrir, d'arriver à maturité. Euh, qui sont les, quand même les gagnants de cette dynamique-là euh, Ce sont encore une fois, vous allez me dire, mes Balance, mes Gémeaux, mes Verseaux, mes Lions et mes Sagittaires. Ça fait deux. puis tant qu'on y est, on va faire tout de suite la troisième qui est en Balance, qui, veut, euh, qui apporte de l'énergie, c'est Mars, Mars la Volonté. Actuellement en Balance, c'est une position où la planète de la guerre, dans ce signe de paix, j'en ai parlé déjà, un ou deux horoscopes en arrière, euh, est dans une forme de, de logique antinomique, mais dans un même temps, euh, Mars, l'agressivité dans le signe de la balance permet de trouver des solutions apaisées. C'est une sorte de juge-arbitre, c'est pas mal, hein, pour apaiser les conflits, pour trouver un équilibre entre un point de vue et l'autre. Hein. Soleil, Mercure et Mars en balance. On est dans les objectifs qu'on essaye d'apaiser, dans le mot qui permet les mots, qui permettent de trouver euh, le, le, la juste mesure, l'équilibre, et puis les mots choisis pour éviter les espérités relationnelles. Et lorsqu'il s'agit d'agir, Mars en Valence, il est agir dans le plaisir. Donc c'est important. Hein. Mettons en avant en ce moment tout ce qu'on fait avec plaisir, ça marchera beaucoup mieux. Donc les cinq gagnés, hein, je ne vais pas vous les refaire encore une fois, parce que vous avez compris qui étaient les gagnants. Voilà, ça c'est la toile de fond qui représente la majorité des planètes rapides dont vous êtes euh, informé. Mes béliers, vous êtes en face, donc attention, ça veut dire que pendant quelques jours, il va vous être conseillé de prendre en compte les besoins de ceux qui sont autour, d'être davantage à l'écoute des, des aspirations de votre entourage qui, parfois, peuvent laisser apparaître des variables. Ce n'est pas pour autant que vous êtes passif parce que ce n'est pas votre nature, mais il y a parfois des périodes durant lesquelles on gagne en visibilité sur le long terme et on tend finalement, pour arriver à ce qu'on souhaite, à intégrer les finesses et les besoins de chacun. On est gagnant. Donc, la période, pour vous, hein, elle pousse un peu à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre Allez, on va parler de choses plus... plus plus euh, enfin, Moi qui m'interpelle. Actuellement, Vénus, l'amour, est dans le signe du scorpion. Or, oh. je ne vais pas rentrer dans les trucs trop techniques, mais... Euh, le soleil, c'est le courant central. Il est en balance, il va vers l'affect, vers la paix, vers l'équilibre, vers, vers la bienveillance, vers l'union. Le euh, soleil balance. Hein. L'astre solaire pousse à, au point d'entente, au point d'apaisement, au, au compromis intelligent, etc. Et le maître de la balance, le tout premier, c'est Vénus. Et Vénus, la coquine, la taquine, en ce moment, est en scorpion. Et en scorpion, Vénus prend une couleur tout à fait particulière. Vénus prend une coloration passionnelle, une coloration puissante, une coloration qui fait monter les émotions et souvent qui fait émerger des émotions anciennes sur lesquelles on a besoin de faire du tri tout simplement, on a besoin d'y voir clair, on a besoin de clarifier, de façon à ne pas polariser sur quelque chose qui coince, alors ça peut coincer de façon momentanée ou ça peut être coincé depuis très très très longtemps. Euh, dans le cadre de mes, de mes entretiens, euh, une situation sur deux laisse apparaître quand on creuse ce qu'on appelle un fantôme dans la vie affective, fantôme qui peut avoir euh, été vécu souvent jeune, parce que là on est plein de sentiments, plein de passions, plein d'élan très fort, et donc ce qu'on vit à ces moments-là c'est d'une intensité euh, sans commune mesure en général avec ce qu'on vit plus tard, donc on enquiste sur ces schémas-là, en plus l'esprit humain, lorsqu'il est bien construit, conserve essentiellement les éléments positifs du vécu, donc on va stigmatiser, polariser sur ce qui fonctionnait, on va très souvent occulter et se débarrasser des scories de ce qui nous freinait, ce qui fait que ça n'a pas fonctionné, il faut être lucide, et donc reviennent un peu comme une sorte de réminiscence de ces histoires euh, un peu anciennes qui réémergent régulièrement et qui empêchent de vivre pleinement ce qui nous attend devant. C'est là où je voulais en venir, en fait. Donc le but du jeu, c'est de faire du tri, lucidement, de faire le ménage, et cette position de Vénus qui est dans le signe du scorpion, est typiquement les amours passionnels, les choses vécues, ce qu'on a vécu vraiment avec son cœur, avec son âme, avec, son... avec ses tripes, etc. Et Vénus me réveille ça dans ce signe du scorpion, qui est, on le sait, le signe de la passion, le signe de la destruction, puis de la reconstruction, et c'est là où je vous emmener en fait. C'est l'idée, voilà, c'est dit. Donc Vénus, elle veut quand même beaucoup de bien, un certain nombre d'entre nous. Vénus gâte, gâte, gâte mes scorpions ce moment. Votre charme est tout à fait délicieux. Lorsqu'on a la chance d'avoir Vénus, l'amour, le charme au-dessus de sa tête, c'est un peu un indice de chance. C'est pas tout à fait comme Jupiter, mais c'est pas loin. Parce que l'approche est pleine de fluidité, de savoir-faire, de rondeur. C'est tout à fait délicieux et c'est très apprécié sur le plan relationnel. Donc très bon sur le plan du cœur, du charme, de l'amour, pour qui Pour mes scorpions pour mes poissons, pour mes cancers, pour mes capricornes et pour mes vierges. Les cinq là, sur le plan émotionnel, il y a plein de choses à faire, c'est dit. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai Jupiter. Allez, on va reparler un petit peu des planètes lentes. Jupiter euh, est euh, actuellement euh, dans, le dans le signe du Verseau, c'est le 3 des décan. Donc, il est lui il est aussi rétrograde. Ils sont tous rétrogrades de toute façon. Ils sont tous rétrogrades. Toutes les lentes sont rétrogrades. Même Mercure, ça fait un sacré paquet. Donc, Jupiter, chance, fluidité, toujours pour mes signes d'air. Mes versos, en ce moment, le climat est plutôt favorable. Troisième décan surtout. Troisième décan verso, troisième décan gémeaux, troisième décan balance, mais tous les signes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est pile dans le décan qu'on qu est oublié. Hein. Mes versos, mes balances, mes gémeaux, Jupiter, on veut du bien jusqu'en fin d'année. Retenons ça, tous les projets qui sont en train de prendre forme en ce moment m'intéressent. des choses à faire, très productives. Et puis, si Jupiter, planète de la chance, est en verso, il veut du bien pour le coup à mes béliers, je vous oublie pas, et mes sagittaires. Voilà le ciel tel qu'il se dessine avec la planète de la chance. Saturne, même problème, même situation. En verso, premier des camps, toujours rétrograde, 7 degrés cette semaine. Mais Saturne, Saturne le temps, chronos, prendre le temps de faire les choses, prendre le recul suffisant, se dégager, se nettoyer ce qui nous pèse. c'est ça le boulot de Saturne. Il est en début verso, donc il, il, il place mes débuts verso dans des situations de réorganisation, c'est vrai. Il place également dans les mêmes situations de réorganisation mes débuts lions, mes débuts taureaux, mes débuts scorpions mais ce sont des périodes évolutives durant lesquelles il faut nettoyer et se débarrasser de ce qui vous pèse. Je fais simple, mais l'idée de fond, elle est là. Et puis ceux qui sont gagnants quand même avec Saturne, qui gagnent d'instinct cette visibilité sur le long terme, sont mes Verseaux, premier décan sur tout, bien vous l'aurez compris, mes Gémeaux, mes balances encore vous, hein, vous êtes des super gâtés en ce moment, et puis mes Sagittaires et mes Béliers, voilà l'idée. Et puis, il y a un autre élément euh, qui, qui, qui est en ce moment assez marqué. Bon, on va parler, bien évidemment, je vais pas parler de mes cancers parce que vous êtes un peu entre deux feux. Vénus, vous veut du bien, retenez ça. Uranus, créativité, Neptune, inspiration, intuition. En ce moment, le, le, les mécanismes intuitifs sont très aigus chez vous. C'est pas mal. Et puis... Il y a une autre planète qui arrive, là, durant le courant de la semaine, euh, lundi 27, voilà, euh, pas encore tout de suite, mais euh, c'est ce fameux Pluton. Pluton, il va repartir en marche directe à partir du 6 octobre. On a encore le temps, j'en parlerai avec la nouvelle lune, mais, mais l'événement important, c'est celui-là, Pluton. Je ferai tout un laïs sur Pluton. Donc, oui, je vais terminer par une, une, une petite anecdote. Une petite anecdote, c'est une, une situation que j'ai en clientèle. Voilà l'histoire. Euh, en entretien, j'ai, on ne va pas citer de nom, la bonne blague bien évidemment, quelqu'un qui, une femme, parce que j'ai 99% de femmes en clientèle et puis qui et puis on, on s'interroge beaucoup sur tout ce qui est effectif parce que j'adore faire ça, c'est mon truc, comprendre les combinaisons, faire en sorte que ça fonctionne, c'est mon truc et, euh, elle est en train de refaire sa vie. Elle est en train de refaire sa vie et lorsqu'on creuse, on réalise qu'il y a quelque chose qui la bloque, qui la freine. Elle a rencontré un type très bien. Il euh, n'y a pas d'aspérité particulière. Euh, les rapports s'optimisent elle est à 80%, ce qui est exceptionnel. Vraiment, 80%, c'est très beau. Donc, il faut y aller, quoi. Il faut avancer, il faut prendre des décisions, il faut se lancer. Et puis, en creusant, creusant, creusant, creusant, on réalise qu'elle a un fantôme dans son histoire. Qu'est-ce que c'est un fantôme? C'est une histoire qu'elle a vécue autour de la vingtaine, qui était une, une histoire passionnelle, une histoire extrêmement puissante puissante, ces fameuses histoires quand on est jeune où on aime vraiment avec toute son âme, le, les, les sentiments sont hypertrophiés, les, le, la sanguinité est à son maximum, c'est le moment des découvertes et de l'élan. Oh, on est dans des quêtes d'absolu, tout fonctionne à, à mort. quoi. Mais parfois, on a, enfin, souvent, on n'a pas encore la maturité de se projeter, de comprendre, de communiquer, de maîtriser les enjeux, il y a des chronologies qui ne sont pas toujours synchronisées. Bref, l'histoire casse. Pendant 20 ans, elle a ça dans l'âme, elle a ça dans le crâne, elle y pense, elle y pense, ça ne sort pas, ça ne sort pas. Vingt ans, ans plus tard, au moment où elle va se réengager dans autre chose, tac, le diable sort de sa boîte. Cette histoire euh, cassée depuis vingt ans, qui l'a marquée au fond de son cœur, de son âme, ressurgit. Pourquoi Parce qu'elle a idéalisé cette première histoire, elle l'a mise sur un piédestal. Pourquoi C'est comme ça, on, on iconise une relation qu'on a adorée. Et puis du coup, tout ce qu'on rencontre derrière n'arrivera jamais à la cheville de ce vécu qui aura été idéalisé, c'est conceptuel en fait. Hein. Et, et donc, je lui pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il est devenu Moi, mon objectif, c'est de tuer le fantôme, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce, ce, cet amour de jeunesse si, si adulé, en quelque sorte Alors, il me dit, ben, je ne sais pas, je ne vais pas trop poser la question, mais j'y pense, j'y pense, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et je lui dis, vous avez pensé à regarder sur les réseaux sociaux euh, moi, je, je, une idée en tête, c'est flinguer le fantôme pour qu'elle ait l'esprit libre pour repartir devant. Et donc, elle, elle me dit, bah, je vais aller regarder, alors je, je détaille, on développe, on creuse, on voit le pourquoi du comment, du nouveau, l'ancien avait la date de naissance. On, on décortique tout ce qu'on peut. Et à la fin, bon, elle, elle a essayé de cleaner ça, mais... Elle va voir les réseaux sociaux et le soir, le soir je, reçois un mail, je reçois un mail avec une photo et elle avait retrouvé son, son amoureux de jeunesse euh, qui avait une fiche sur, sur Facebook et le type, il avait pris 50 kilos, il avait des moustaches, il était chauve, il, il publiait des trucs qui étaient extrêmement bas de plafond et donc elle me dit « ça y est, j'ai tué mon fantôme voilà. ». Là où je voulais en venir, c'est tout simple, c'est ne cristallisons pas sur des choses du vécu, classons-les, organisons-les, soyons lucides sur ce qui a été et qui ne sera plus, c'est comme ça, et puis repartons sur des nouvelles bases, parce que c'est toujours devant que ça se passe. Vous connaissez mon état d'esprit positif, et puis, et puis quand le ciel s'éclaire, c'est quand même plus agréable. Voilà. Bon, merci, je voulais vous raconter cet exemple. j'en ai des, mais des Kilomètres des anecdotes. Euh, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos anti-partages, pour, euh, pour toutes ces énergies qu'on partage ensemble en fait, parce que c'est une spirale. Vous m'envoyez des bonnes énergies, je vous envoie des bonnes énergies. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.